Y'a plein potes, vous avez bien quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. Ça fait quelques temps, avec tout ce que j'ai fait en ce moment, que je n'avais pas tourné une vidéo comme ça, juste devant la cam, moi qui parle, etc. On se retrouve pour un thread foot. Ça y est, le thread sur Erling Galant. Je vais juste prendre un petit peu de quelques secondes. Voilà, au début, pour vous raconter un petit peu des actus, des choses. Et puis après, derrière, on part. Comme d'habitude, il y a les time code. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes vraiment pressé, si vous voulez aller directement dans le cœur du sujet, vous pouvez. Mais si vous voulez m'écouter, m'accorder quelques secondes, et eh ben, je suis preneur. C'est lourd. Alors, ces derniers temps, si vous me suivez que sur YouTube, hein, c'est possible que vous ne suivez pas les autres réseaux. J'ai fait une grosse annonce, les amis, à savoir Zaccorolib états unis un projet où je vais aller pour aux états unis pendant deux semaines pour interviewer des personnalités américaines, donc des créateurs de contenu américain, etc. Euh, J'ai réussi à avoir a priori pour l'instant des invités tels que temper Skump, Ex, qui est le créateur de Optic Gaming. Donc c'est assez cool. Euh, J'ai également demandé l'aide du public parce que c'est très compliqué, croyez-moi, d'avoir des créateurs de contenu américains quand on n'a pas forcément les contacts. C'est pas comme Zaccorolib, EU, tu vois, genre je follow pas les mecs, je connais pas forcément leur agent, t'envoies des mails, t'as pas toujours des des réponses voire pas souvent pour vous dire même les mecs avec qui j'ai réussi à confirmer des invites ne m'ont pas toujours répondu très vite donc tu sais toi t'es là t'as payé des milliers d'euros pour mettre ensemble ce truc et t'as pas toujours des réponses hyper concises, tu vois ou en ce cas hyper précise ça rend le truc un peu compliqué mais en tout cas c'est une vraie fierté pour moi de pouvoir le faire et je compte sur vous pour livrer un peu de soutien dessus quand les rediffs vont sortir il y aura une traductrice avec nous donc ça va rendre le truc vraiment smooth la première émission est dimanche 18h en live d'accord 18 ou 19h je vous tiens au courant ce sera sur les réseaux et ensuite ce sera sur ma chaîne youtube je compte sur vous Envoyer un petit peu, montrer que c'est lourd, montrez, même si ça vous intéresse peut-être pas au premier abord, donnez-y une chance. Voilà, donnez-y une chance et peut-être que vous réussirez à euh, choper quelque chose que vous kiffez, tu vois. Et même face scump et tout, ça c'est des noms, normalement ça devrait vous parler. Donc vous allez apprendre des trucs cools, des discours qu'on ne voit pas nécessairement en France. Donc voilà pour la première partie. Deuxième partie, c'est derniers temps vous l'avez vu sur la chaîne. Je tente des gros tournages avec mon équipe. Donc de on tente des gros tournages, des concepts. Ça a commencé avec le jeu des langues, et voilà. C'était assez cool. J'ai kiffé le faire avec Amar et Martav. On a également refait une petite vidéo cuisine avec Joël. Là, on enchaîne dans deux jours. Il y a un tournage qu'on a fait avec Larou routine qui va sortir une sorte de petit concept de ça à l'aveugle et tout vous allez kiffer. Bref, tout ça pour dire vous voyez qu'on teste des choses. Ça marche pas toujours, des fois ça peut marcher comme les villes de France qui reviennent bientôt d'ailleurs. Et des fois ça marche pas ou marche moins en vue, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que c'est une des directions que j'ai envie de donner pour ma chaîne YouTube. Ça a aussi ce qu'on appelle des succès d'estime, c'est-à-dire même si ça fait moins de vues, ceux qui ont regardé ont kiffé et ça, c'est un petit peu la même logique que les vlogs. J'adore. Donc attendez-vous dans les prochaines semaines à avoir de plus en plus de ça. Et puis s'il y a des moments vous voyez un concept passer sur TikTok, YouTube, whatever et vous dites tiens, Zach, qui est peut-être son équipe ou des gens qui connaissent, ça peut, peut être fiter bien. Bah, n'hésitez pas, vous m'envoyer un tweet, une, un message sur Insta ou autre, et moi, je serai attentif et voir ce qu'on peut reproduire derrière. Allons-y, c'est parti, le thread sur Erling Haaland. le moment où je m'enregistre, nous sommes le 10 octobre. Laurent Blanc vient de faire sa première séance avec l'OL, mais bas les couilles de l'OL, là, pour le coup, on parle sérieux, on parle performance, on parle cyborg, on parle emoji flamme, donc on part sur le thread de BigEase24, le frérot qui me suit, d'ailleurs, merci pour les travaux, comme d'habitude, tous les mecs qui font les threads, je leur mets leur Twitter dans la truc, souvent, ils font plein de threads très cool, donc vous pouvez aller les suivre. C'est important de pouvoir le faire et de leur donner et leur rendre un petit peu ce qui leur appartient, entre guillemets. Mais avant d'aller voir le thread, je voulais qu'on regarde un petit truc. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai donné la date au début. Faisons juste un tout petit tour sur le transfert marque de la Liga -Land pour regarder un truc. ces statistiques de début de saison. Bon, les threads foot, c'est pas parti pour faire des analyses foot hyper profondes, mais regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. 15 buts, 3 passes des en 754 minutes de Première Ligue, 5 buts en LDC, en LDC déjà, donc un but tous les 40 minutes. C'est une dinguerie mais absolument ouf quoi Genre 3 triplés buteur quasiment à chaque journée Sauf à la seconde Dépasse des également Une efficacité de ouf Et le pire c'est quand tu regardes Tu sens qu'il pourrait être encore plus connecté au jeu de City Bref tout ça pour dire que Après un premier match contre Liverpool La fin juillet Où tout le monde commençait à dire Ouais non non C'était peut-être Nunez le vrai deal Erling est venu calmer un petit peu la chose Et il y a un truc que je kiffe avec Erling Et là c'est mon avis que je dis Un petit peu comme on, quand on discutait de Mbappé C'est que lui j'aime beaucoup sa mentale Lui il a une mentale où euh, ou je sais pas. Elle me paraît plus professionnelle, plus réelle, tu vois. Moins dans le je réclame, moins dans le je veux moins dans le je veux montrer, tu vois. C'est un avis comme ça, je le connais pas personnellement. Mais en tout cas, je trouve que c'est ce qui dégage. Cette photo, elle pète le flow. Et je trouve en plus qu'il a une dégaine archi drôle. Bien grand, bien longiligne, bien je fête les buts bizarrement. Tu vois, bien puissance avec des jambes de 4m50. On part, l'interview du premier triplé allant dans LDC. En général, quand t'es avec un mec sur un fond comme ça et un anglais que Je dirais pas approximatif parce que high <rire> take the ball, Nabil hein, Fekir, mais frère, en général ça donne des choses croustillantes. Qu'est-ce qu'il raconte, notre ami Erling, après son premier triplé en LDC avec Salzbourg Le right uh, <rire> 17 goals 9 games. To work hard. Ah c'est horrible Ah c'est horrible <rire> Ah je me mets à la place de l'interviewer, t'essayes de sortir un truc du joueur et les mecs te répondent sec Comment tu te sens Bien. Et comment tu y arrives je, vois, je travaille fort. Alors je trouve tout le temps que dans une interview, le gars qui pose des questions, la manière dont il a, la porte a au moins autant de responsabilité que la qualité de la réponse qu'il va avoir. Mais là, je cache pas. Là, il fait pas trop, trop de déformes. En même temps, là, pour le coup, il est jeune. On peut pas lui enlever ça. Il est jeune. Vous 2-0 Anfield. Your there in 1997. You're How are you feeling? Um, in. Ahaha! C'est quoi ces <laughs> questions? <laughs> Ouais en même temps j'avoue pour le coup ça c'est des questions on bah, va les appeler des questions porte de saloon tu vois c'est des questions en mode il peut pas te répondre autre chose tu vois Et en même temps la manière dont il la tourne ça donne pas envie d'étayer trop tu vois C'est vrai que c'est des questions tu les prends 1 plus 1 égale 2 C'est difficile tu vois En vrai s'il avait envie de faire un effort il pourrait Mais quand t'es jeune et quand t'es footballeur en plus je crois t'es pas trop entraîné aux médias Ou alors t'es entraîné d'une manière à ne jamais te faire mettre dans la sauce Et quand tu vois la gueule du débat public de temps en temps je peux comprendre que des fois on va faire ce qui s'appelle euh, s'acheter la paix on va dire Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une Bonne partie des interviews de footballeurs pue la merde. Vraiment, on va pas se mentir, très souvent c'est nul, tu vois, très souvent il n'y a rien de vraiment croustillant. Mais là pour le coup, notre ami intervieweur. Il est allé dans le basique du basique. C'est vraiment genre ça, c'est le genre de questions. Tu les prends, tu les appliques à n'importe quel joueur qui vient de faire un gros match, tu, tu peux les sortir. Tu sais, c'est. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien de penser, tu vois. Bon, à vrai, si, lui dit ton daron, il a marqué en 97 ans de film, mais c'est. Bon, il s'est pas cassé la tête, quoi. J'ai rien à dire. Vidéo parle d'elle-même. Non Média désactivée. Les amis, vous avez de la chance que j'ai cherché parce que si vous ne connaissez pas ça, c'est la vidéo du siècle. Et là, pour le coup, on va remercier hein, <rire> les détenteurs des droits. Fuck you J'ai réussi à trouver la solution. Parce que, quand Quelqu'un a mis d'incitation, c'est la meuf machin qui... Regardez, c'était ça. Pour ceux qui ne connaissaient pas ce truc légendaire. Allende qui fait le troisième but face... Bah du coup, je crois à Wolfsburg, hein, si je dis pas de bêtises. Qui s'élève devant une fan. Et la fan, elle s'en bat les couilles. Il la montre, il dit. C'est pour toi, la provocation. Mais qu'est-ce que tu veux d'autre comme réaction que ça, cousine eh, hey, hey, eh, hey. c'est là où j'aurais aimé faire les vidéos un peu en allemand. C'est la tante de qui? Parce que c'est la gote. Le supporterisme en Allemagne est mené à un tel niveau que les mecs ont une passion de zinzin. Et tu vas comme ça célébrer devant une daronne et tu crois qu'elle va te dire oui, monsieur, trop bien, Erling. Vous avez marqué, l'équipe que je supporte? Non, elle, Hec, bats les couilles. Ça, c'est une tantine. Le caractère. Voilà, voilà, voilà. Non, ça, on aime bien, on aime bien. Bon, en même temps, c'est pas méchant non plus. Hein. Je trouve c'est juste très drôle, tu vois. Donc, on va dire que c'est un petit troll bien senti. C'est marrant, c'est marrant. Oh là, avec la musique et tout. <rire> oh là C'est un bon ça, ça. Tu chies pas sur ses coéquipiers, Arling. <rire> <à R> <rire> Émoji <rire> flamme. Nah, c'est un beau, c'est un beau. Mais en fait, vraiment, déjà, déjà, j'ai toujours bien aimé quand dans une équipe, tu sens le truc un peu soudé, tu vois. Genre, c'est-à-dire, ça se défend les uns pour les autres, même si c'est pas toujours hyper justifié, etc. Que ça peut donner des, des petites mêlées. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais au-delà de ça, en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est Aland et je l'ai dit un petit peu en intro, sa carrure. Le mec fait 7m50 de haut. Euh, imagine, tu te. Euh, t'es là, tu marches paisible, t'es sorti, t'es allé chercher le pain. Tu te retournes, tu vois ça te foncer dessus. Là, d'un coup esiマシュサクフフフフフっ <笑><笑><笑> Willou, <rire> oui, je me rappelle ta première vidéo sur Alland pour dire que sa faiblesse c'était sa première touche, mais que tu montrais des vidéos, il envoyait des appels en profondeur, le connard. Non, vraiment, cette capacité, on va dire cette nouvelle génération d'attaquants, là, qui a euh, très, beaucoup en Europe en ce moment, qui est très grande, très longiligne, mais très athlétique et techniquement pas dégueulasse, je trouve ça pas mal. C'est assez intéressant de voir ces cyborgs, là. Ça, vraiment, c'était sa tête. Il avait trop une tête de quoi, à cette époque-là, de fou. Vraiment, je me rappelle, eh, hey, les mecs sur Twitter, c'est des bâtards, mais à l'époque, ils disait Alland, il est vraiment moche. Quand, c'est avant qu'il commence à Adopter le look un peu viking, tu sais qu'il grandisse un peu quand il était vraiment jeune. C'est vrai qu'il avait une tête un peu bah, de canard en fait. Vraiment on dirait un caneton tu vois. moi bon, je suis pas un modèle de beauté non plus hein, par ailleurs mais <rire> c'est vrai qu'il avait une tête un peu, un peu marrante tu vois. Whistle, you you stand, wall, today, course, uh... On dirait vraiment qu'il n'y a pas d'âme dans son corps, ça me fume vraiment. Rien. Pourquoi tu <rire> <rire> Ah le journaliste, il dit, il y avait personne dans le grand viande jaune, pourquoi est-ce que vous êtes allé devant, etc, machin, et pourquoi pas Non, j'ai dit qu'il y avait rien dedans, mais il y avait rien, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Vous vous dites une message A mes fans. A mes fans. Ils ont tout pour vous et pour Borussia Dortmund. C'est... Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous parler. Oh non Les réponses en 3 mots, 4 mots. Le frérot, c'est... La suite de ces réponses, c'est des DLC, frère. Faut, faut payer pour les avoir. Vraiment, ces réponses... Quick comme ça. C'est <rire> sans intérêt, mais ça me fume. Parce qu'en fait, des fois, il les balance, tu vois, avec un flegme un peu, tu vois, qui te rend le truc un peu marrant. Après, pour le coup, il essaye un peu, tu vois. Genre, au moins, le journaliste, il te pose un truc d'actu. Ouais, aujourd'hui, vous avez célébré devant le mur vide, là, etc. Il y a une raison un peu. Bon, c'est pas la folie non plus. Mais pour une interview de post-match, il va pas philosopher, tu vois, mais why not? For the fans, tu vois. Mais c'est pas fait chier. <rire> je vais vous dire un truc con. Mais hein. moi, en tant que musulman, c'est vrai que quand Alan il dit Alhamdoulilah ou qu'il fait des stories Ou des fois il dit ça et tout, j'avoue, ça me fait chaud au cœur. Bon, je sais pas s'il si est musulman ou pas, tu vois. Mais rien que de le voir, j'avoue, c'est marrant. Alors, ça peut être bien sûr un délire parce qu'il s'entend bien avec euh, Mahmoud Daoud et tout, tu vois, y a pas de souci, tu sais, je me fais pas des idées. Mais quand je le vois faire un petit peu à des moments, j'avoue, ça. Eh, y a une petite sympathie, tu vois. Oh là là là là qui oublie qu'il peut pas dire certains mots à la télé Est-ce qu'il a répondu en plus de trois mots Attention, Erling défi. You should have with a trick? Yeah, I could. Uh, if you saw the Gundo right before I went off, uh, I should have been there, so uh, a bit shit, but that's all it is. with the language. Shit. La classe à l'anglaise, attention mesdames et messieurs. Il a dit shit à le journaliste direct. Oh, attention avec le langage, Oh shit <rire> Vraiment, ça sort d'un naturel. En plus, les Norvégiens parlent très très bien anglais. Vraiment, ils parlent très très bien anglais. Pas anglais. Vraiment, il y a énormément de pays comme ça où ils ont un anglais qui démonte le nôtre. Hein. Les, les mecs des Pays-Bas, les mecs euh, en général, pays, pays scandinaves, euh, Norvège, ça machin, ils parlent vraiment super bien. Mais tu sais que ça, par contre, faut aussi avoir une, un peu une paire de couilles pour le dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... 90% des gens, ils te l'auraient laissé passer. Quand tu le dis face à quelqu'un, ça peut provoquer deux réactions. Soit le gars te prend un peu au sérieux, tu vois, de se dire « Oh, pardon » et tout, tu vois. Et donc du coup, le gars fait encore plus attention et, et, et ça imprime une sorte de respect. Soit ça peut casser totalement la dynamique du truc, tu vois. Genre en mode oui, « Wesh, pourquoi il me casse les couilles pour rien, tu vois ?» En l'occurrence, il le fait d'une manière qui brusque pas à langue, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir des mal mal placés. Mais ça aurait pu provoquer une réaction où le gars te, te, te, se braque un peu, tu vois. Oh non, ça, ça, ça, c'est... Déjà, j'adore quand les les clubs de foot font du bon contenu. Déjà, j'ai toujours adoré ça. Par exemple, je trouve une des chaînes YouTube sur le foot les mieux gérées, d'accord C'est celle du Bayern Munich, typiquement. Bon, lui, il a joué à Dortmund, mais allez regarder le Bayern Munich. Ils streament des année. entraînements, ils font des contenus fun. Ils leur font faire des petits crossbar challenge, des petits trucs et tout de temps en temps. Vraiment, si t'es un fan de de, de de Bayern Munich et tu regardes leur chaîne YouTube, c'est vraiment de la frappe. Dortmund, euh, <rire> ils ont pris un peu le pli, du coup, tu vois. Plein de clubs ont commencé à le faire, même Amsterdam, d'ailleurs, il des trucs super sympas. Mais et tu vois, regardez, ils ont commencé commencer à faire des trucs un peu sympas aussi du côté de, de Dortmund, mais nécessairement, quand tu regardes un tout petit peu... pas trié par les plus populaires. Et là, ah, je te parie que... Oh Ça va. Non, putain, j'ai vu la vidéo. Oh, putain, je l'ai vu au 3-4 en plus. Oh la honte. <rire> Donc, les ratings FIFA 21, FIFA 22, un match FIFA 21, et cette fameuse vidéo, Stay fit weverling Erling Island et Pamela Rife. Et ouais, c'est une sorte de petit contenu où ils ont on fait faire une sorte de de séances, etc, machin. Vraiment, là où ça va, tu sais ils ont pas fait les bâtards complets avec la minia, etc. Mais ça, ça vient un peu de la politique des clubs de commencer à envoyer du contenu avec les joueurs et de faire un truc bien, tu vois. Et je trouve ouais. que quand un club travaille bien, ça se ressent aussi sur le contenu qu'ils font et sur ce qu'ils réussissent à connecter, tu vois. Et ça rend le truc encore plus appréciable, je trouve. Et là... Bah, nécessairement, je crois que ça avait fait des réacteurs. Je me rappelle plus de la vidéo, même si je l'avais vue a priori. You have a little present for you, smartwatch. Really you can, Yeah, you can also keep it personally. Really Yes. Thank you. You can put it on. Can you help me I Maybe, I hope it's not too small for me. If you're maybe a bit stiff. I am. You are That's nice to hear. Oh. Il est pas à l'aise du tout, le frérot. You know, I have a big b and I have to take care of it, so... That's true, you have a very Oh, what's going on now I think it's a very nice stretch, especially in the evening. So if you want to join oh, me for that. Okay. I will do this before I go to bed every night. <laughs> Il fait vraiment 7 ,50 mètres de long. <laughs> you like schnitzel I like it a lot. What else do you love to eat <laughs> Ça tourne vite au cringe <laughs> Est-ce que t'as le schnitzel, sa faire ses sortes d'escalopes allemandes Vous savez que de temps en temps, pour un contenu, mettre un mec pas à l'aise, ça peut donner un truc. Moi, j'ai souvent eu du mal à regarder des choses cringe, tu vois, parce que des fois, ça peut me... Tu vois, comme ça. Mais là, voir ça, c'est vraiment purement drôle parce que Alain, il dégage une sorte euh, de naïveté, de Nia, tu vois, tu vois un, un petit peu gentillette comme ça, mais qui peut donner des trucs un peu chelous, tu vois. Tu sens qu'il veut avoir la conversation. Ouais, t'es bien, le... j't'idéale. <rire> Moi, j'aime beaucoup. <rire> Je me moque pas méchamment, tu vois, des mecs pas à l'aise Là, là, encore une fois, c'était en janvier 2021, c'était un jeune Tu vois, c'est toujours un jeune d'ailleurs Mais voir ça, tu vois, c'était pas encore la superstar que c'est maintenant et... start, Je c'est un peu représentatif Un peu de la mentale du gars, tu vois Tout gentil, tout pépère, tu vois Oh là là, 181 cités, hein Ah, vous suivez bien le thread, vous, bande de bâtards <rire> Mais pardon, il drague comme Bjorn <rire> Ça flirte, là, bah, voilà On a... Oh, attendez, un big quoi Et ouais, ouais, ouais Moi, je pense qu'il parlait du, du festival. Mais ouais, il est marrant, il est marrant, j'aime bien. Oh là là là là, je crois qu'il venait gagner un titre Pain. là, attention, attention, attention, attention. de champagne du champagne de champagne de champagne Donnez-lui son champagne, frère, arrête Tu vois pas l'état dans lequel il se met, le frère <laughs> Forcément, quand tu gagnes un titre... Ah, en plus, ça a l'air d'être la plus du Hertha Berlin. Ah, gars, tu, tu gagnes un titre chez Lucas Touzard. Forcément, Tendu comme ça, frère. Oh là, oh là, oh là, là, là. Là, je sens qu'on est sur un reste dans ta zone, ne viens pas dans ma zone. Oh là. Encore Mais non, il a sorti la même réponse qu'à Salzbourg. C'est quoi ton secret Je travaille dur. <rire> Smoothie. Yeah, also... Uh... Je suis Le caméraman mais il travaille Enjoy, wow, we're close now. I'm uh enjoying my life, working hard and uh, smiling. <rire> non c'est réponse elle put trop sa mère, je suis désolé <rire> Vous en pensez quoi, vous, dans les commentaires, un petit peu de ce que j'ai dit par rapport à tout à l'heure, entre, vous savez, là, genre, le fait que social interviewer de réussir à sortir un petit peu du joueur, mais le fait aussi qu'il y a plein d'interviews de joueurs qui sont nazes, entre autres, parce que soit ils font pas l'effort, soit ils essayent de s'acheter la paix en évitant les polémiques nulles qui peuvent sortir des fois en public. Vous, c'est quoi votre avis dessus pensez c'est un peu aux joueurs à des moments de se découvrir un petit peu plus, quitte à ce qu'il y ait des fois des polémiques, ou alors c'est beaucoup le travail de l'interview Mais si, c'est quoi C'est quoi vos avis Je lirai dans les commentaires, ça m'intéresse. Dédicace à toi, Erling Haaland j'espère que tu iras loin, j'espère que tu continueras à scorer comme ça, c'est un monstre, je trouve vraiment qu'il dégage quelque chose de, de putain de cool enfin je sais pas, moi Erling j'aime bien tu vois bon bien sûr, euh, et, je dis pas qu'il est parfait je, pas, je fais pas son éloge ou quoi, mais dans son éthique dans sa mentale et dans sa communication un peu tu vois etc, en dehors des fois des réponses un peu préfabriquées, je lui trouve un côté réel et pas un côté, euh, tu sais où il se sent obligé de rappeler sa légitimité ou que c'est un monstre ou qu'il réclame ou des trucs comme ça machin, alors euh, ce sera sûrement un des monstres du football euh, dans la décennie à venir, euh, avec bien entendu Mbappé tu vois, donc nécessairement les comparaisons incessantes vont continuer, mais moi personnellement c'est vrai que dans la mentale, euh, j'en par parler football, dans la mentale à l'heure actuelle en 2022, si je devais peut-être discuter, c'est vrai que Erling me parle peut-être un peu plus, voilà, c'est comme ça c'est vrai qu'on souscrit peut-être pas tous au pivot gang, voilà, bon, c'était pour la petite vanne pour la petite pique à la fin, j'espère que vous avez passé un bon moment, comme d'habitude si vous avez un petit thread un petit truc sans cacier, vous voulez que je réacte, vous n'hésitez pas vous me mettez, et je vous dis à la prochaine les amis bisous